La famille Affichez-vous s'il vous plaît Affichez-vous s'il vous plaît Je suis comme ma famille. J'espère que tout le monde se porte bien. Commencez à vous afficher, s'il vous plaît. Voilà, réveillez-vous, réveillez-vous, réveillez-vous. Alors, ah, frère, comme J'espère que tu vas bien. Comment à vous afficher. Voilà. On fait un peu des pronostics concernant ce qui s'est passé hier, le 25 décembre. Abidjan, Bamako. On va essayer de quantifier de un peu. Voilà. Je me suis fait mal sur mon nez ici. J'ai mal, non eh, Pourquoi dans cette période-là, vous ne me voyez pas trop, trop hein? Ok. Salut, salut famille, j'espère que tout le monde se porte bien. Et votre Noël, ça a été. Bonne fête de Noël à tous ceux qui sont abonnés sur ma chaîne YouTube ici. Voilà, mes frères chrétiens. Joyeux Noël à vous tous. Mes prospérités, longévité, la santé, plein de bonheur dans notre vie. Voilà, quand on ensemble. Ben, dans cette vidéo, on va parler un peu du conseil qui s'est déroulé hier au niveau d'Abidjan et au niveau de Bamako. On va essayer de développer un peu la gamme pour voir ce si qu'on peut faire passer comme message à mettre en conseil à nos artistes, car c'est très important. Voilà. D'abord, hier, on a vu le conseil de Ibawa à Bamako. Voilà, c'était une réussite totale. On lui fait un coucou. Et on l'encourage encore en plus. Et big respect à lui. Et force à lui. Mais là, ce n'est pas encore fini. On va vite s'adresser à debordelukoune Lukunfo, Même étant à Salfo. Car c'est très important. Vous et moi, on a vu sur la toile ici. Concernant De bordeaux Depuis moi perso je connais De bordeaux Peut-être ça s'est produit derrière moi Mais à ma présence avec De bordeaux Je n'ai jamais vu De bordeaux Passer sur euh, Un plateau Très riche Il vais pas de quel plateau France 24 RFI On a vu De bordeaux passer sur euh, La chaîne France 24 pour faire véhiculer son message de son conseil de 25 décembre hier 2022 là et on n'a pas vu on a vu pas sur pas mal de chaînes en Côte d'Ivoire il y a des chaînes même que Debordel ne passait pas même on a vu Debordel passer dans toutes les chaînes là en train de faire sa publicité concernant son conseil à la veille de son conseil, on a vu De Bordeaux le coup une fois dans un bois de nu en train de bagarrer où de là se battre. La vidéo même laquelle, où on a vu De Bordeaux, où il a fini de gâter, gâter, gâter tout dans, la, dans le bas, je ne sais pas, il avait quoi, Qui était fouillé, il a mis sa main derrière son dos, je ne sais pas, il a, il a même fouillé ou quoi là-bas, on ne sait pas. Oui, c'est une manière d'influencer les gens dans la boîte. Ben tout ça n'est pas la question, c'était juste un petit parenthèse. D'abord, moi je suis choqué. Bien vrai, c'est la musique africaine que on parlait. Mais je suis choqué de voir le comportement de deux d'eau dans cette barre-là. D'abord, débordo le coup fort. Ce qu'il devrait comprendre, ce n'est pas à là. Avant, on peut comprendre. Mais à là, ce n'est pas normal pour voir un artiste ivoirien, lui qui s'est fait appeler artiste ivoirien, je représente drapeau ivoirien partout dans ce monde. Que on voit cet individu là dans un bois de nuit où là c'est bagarré là-bas. Où cet artiste-là est dans ces boîtes de nuit -là. ils sont en train de les humilier en disant que l'artiste ne sort pas, de Bordeaux ne sort pas dans la boîte ici, tant que l'affaire n'est pas réglée. Quand j'ai vu cette vidéo-là, j'ai été choqué. Mais en même temps, ça ne m'a pas étonné quand ce sont comme ça. Mais automatiquement, j'ai compris. Quand lui-même, il est venu faire sa vidéo pour parler à faire de l'argent, automatiquement, j'ai capté. J'ai dit, ah, ok, je comprends, ça fait de l'argent. C'est son attitude. Donc ça ne m'a pas étonné. Ben, du moment, de Bordeaux ne s'appartient plus. De Bordeaux a pris courage pour aller se faire signer dans une maison de production qui est notre grand frère, l'ambassadeur de la musique ivoirienne, dit à Salfo. De Bordeaux, où il était prêt pour aller à la retraite, où Debordou devrait aller à la retraite pour s'asseoir, pour manger son fruit, pour manger l'arbre de son fruit, pour manger l'arbre qu'il a planté là pour commencer. C'est-à-dire, il va où il devrait manger ce fruit-là. C'est à ce moment-là, lui, Debordou, lui, ça, il s'est fait signer dans une maison de production. Là, on a compris qu'il va avoir un avenir meilleur. Sinon, en temps normal, c'est là que Debordeau devrait s'asseoir pour donner concert, pour donner cours de musique à la nouvelle génération. Il ne devrait plus parler de la musique encore. On devrait lui considérer tant qu'un monument de la musique ivoirienne. Mais du moment il vient se faire signer dans une maison de production, donc ça montre toujours qu'il y a quelque chose qui est dans lui qui n'est pas encore fini de présenter ça au monde entier. Donc là, nous, on a capté. On dit, si tu vois que Demodo s'est fait signer dans une maison de production, c'est qu'il n'est pas encore fini. Il a quelque chose qui est dans lui, il veut nous prouver encore. Donc, on l'encourage, on le soutient dedans. Mais, du moment que tu t'es fait signer dans une maison de production, tu dois comprendre que tu es su des prêts. Toutes tes parts sont contrôlées. D'abord, tu as désobéi à ta maison de production. On n'a qu'à appeler les choses par le nom. Je ne parle pas ici en tant que femme. Je ne parle pas ici en tant que quoi. Je parle ici en tant que... Les faits, rien. Si c'est vraiment vrai que Debordo a signé dans une maison de production, à Asalfo a tous les droits de protéger Debordo, l'Ikunfa. Si c'est vraiment vrai que Debordo a signé un contrat avec Assalfo. Je ne sais pas s'il si, si, si, si a signé un contrat de son conseil. Là, on peut comprendre. Mais s'il a signé un contrat de production, pour que Assalfo le produise, jusqu'à la fin de sa carrière, Debordo a désobéi d'abord les règles du jeu. Parce que du moment, un artiste a signé dans une maison de production, cette maison de production-là, ils ont le droit. À de te protéger dans tous les sens. D'abord, première des choses, elle doit veiller sur ton image. Ton image doit être protégée. Côté vestimentaire. côté sortie, ça dit dans tous les sens, la maison de production doit te protéger. Même quand tu dois t'habiller. C'est la maison de production qui doit mettre tout ça à ta disposition. Si tu dois sortir pour aller quelque part, c'est avec l'accord de ta maison de production. Je n'ai pas dit, dans tes trucs personnels, hors de la musique, là, il n'y a pas de problème. Tu peux aller faire tes petits, petits mouvements hors de la musique. Et dis bien hors de la musique, là, il n'y a pas de problème. Mais là où tu dois te présenter, ou toi même, tu sais que là, je vais me présenter, je vais prendre le micro. Tu n'as pas droit de désobéir, de sortir sans le consentement de ton maison de production. C'est elle qui doit être au courant de tout. C'est elle qui doit être informée, C'est elle qui doit te donner le mot d'autre d'aller dans tel coin. Mais la veille de ton conseil, si je sortais, il y a des boycotts. Vous voyez pourquoi j'ai laissé couler le mouvement en fait Faudi, j'ai le droit de sortir pour te, pour te parler passer ce message-là. La veille de ton conseil, toi, tu le confort, tu sors, tu vas dans une boîte de nuit, tu t'en te battre là-bas, d'en faire de l'argent. Tu donnes quelle image à Salfo? Toi, tu donnes quelle image à Salfo? Quand tu vas à Salfo, depuis Anoumambou, depuis la première chanson, je ne me souviens plus, depuis que tu as connu la tu as une fois vu les Salfo dans un bois de nube dans un maquis en train de se baccarer? Non. Tu as une fois vu qu'un artiste que Asalfo a produit en Côte d'Ivoire, tu as une fois attendu qu'ils se, se sont baccarés dans la rue ou dans une bois de nube dans un maquis? Non. Donc l'image que Asalfo est en train de te donner, tu dois tout faire pour protéger cette image-là pour ne pas mettre la honte sur Asalfo. Et c'est de ça qu'il s'agit. Nous, on a été choqués de voir de bordeaux dans cette maquille-là, en train de se battre. C'est un Lukufa-là qui est parti là-bas ou bien c'est des de Asalfo qui est parti là-bas. Ou soit c'est Asalfo qui a donné l'autorisation de partir. Parce ben, que si c'est Asalfo qui a donné l'autorisation d'aller dans ces boîtes-là, il doit mettre des sécurités à ta disposition. Il doit mettre des gens à ta disposition pour, pour veiller sur toi. Mais tu ne peux pas sortir comme ça pour te rendre dans cette maquille-là et tu vas manquer de respect aux gens ou soit c'est les gens qui vont te manquer de respect et ça devient autre chose. Alors, nous ne te connaît pas. C'est l'image d'Assalfo que nous, on voit. Puis dès que moi, j'ai vu la vidéo, là, j'ai dit ça, c'est la faute d'Assalfo. C'est ce que moi, je me suis introduit en fait c'est ce que j'ai dit quand j'ai vu la vidéo il dit ça c'est pas de Bordeaux il dit ça c'est l'erreur de Mais en vérité en vérité quand tu train de produire quelqu'un c'est pas un enfant de Bordeaux c'est un grand artiste seulement il n'a pas été conseillé à l'époque il n'a pas trouvé des gens qui vont venir sur sa vie musicale donc là là où là où il devrait aller à la retraite de sa carrière c'est là mais là, il s'est fait produire donc et à celui qui s'est fait produire là, lui-même c'est un ancien, c'est un ambassadeur de la musique ivoirienne. Donc, nous, on a confiance à Assalfo. Asalfo va veiller sur lui. Assalfo va veiller sur lui. Sur lui-même, le coup. il va faire quel conseil que Assalfo n'est pas encore fait. Il va faire quel spectacle que Assalfo n'est pas encore fait. Il va croire quelle personnalité que Assalfo n'est pas, pas encore croisée. Lui va, prendre, lui va voir quels gens caché, que qu'Assalfo n'est pas encore eu. Il va voir quoi de popularité, comment c'est qu'Assalfo n'est pas encore eu dans ce monde. Asalfo a tout. Malgré ton comportement, malgré ce que les gens pensent de toi, malgré tout ton mauvais caractère, Asalfo a fermé ses deux yeux pour te prendre. Et il a commencé à mettre de l'argent sur toi. Ton premier jour, de ton rencontre avec Asalfo. Image, les, les images sont sur la toile. Les photos sont là. Première tu de ton rencontre avec Asalfo, quand on te voyait, on dirait que quelqu'un qui a faim. On dirait que quelqu'un qui C'est-à-dire tu souffrais en fait, tu souffrais. En réalité, mais je ne parle pas ici à tant que quelqu'un. Je parle selon ton comportement. Je veux que tu chantes ton comportement. Première image qu'on a vu entre toi avec Asalfo, votre première rencontre, quand on t'a vu même, c'est-à-dire toutes tes sont sorties, est ça sont sortis, ça n'allait pas. Mais un mois après, les images sont là. Les dernières publications sont là. On a vu, ton accoutrement, tout a changé. C'est-à-dire a compris maintenant que De Bordeaux est dans la bonne main. On a compris maintenant que De Bordeaux est dans la bonne main. Tu as grossi. Ton, ton style vêtementaire moi ça me casse maintenant. C'est-à-dire ce que j'ai déploré depuis hier, depuis avant, ce que j'ai dénoncé depuis avant, c'est maintenant que tu as pris ce chemin-là. Donc, quand je vois ça, je suis content. Je dis, ah, maintenant, des est dans les bonnes mains. Il dit maintenant, des est dans les bonnes mains. Regarde-toi et hey, regarde ton passé. Maintenant, là, il y a un mois de relation avec Asalfo, un mois de contrat avec Asalfo. Il faut te regarder maintenant et tu regardes tes images d'avant. C'est différent. Tu dois comprendre que maintenant, il y a quelqu'un en train de verser, c'est-à-dire qu'il est qu en train de miser de l'argent sur toi. Donc, tu dois faire des personnes. Quand ces personnes sont en train de miser sur toi, là, vous n'êtes pas de même catégorie. Vous ne sont pas des amis. Ce sont tes vieux pères. Ce sont tes vieux, c'est-à-dire que ce sont tes doigts, doigts, dans tous les sens, sont tes doyens. Sinon, il y a beaucoup d'artistes. Il y a beaucoup de nouvelles générations talentueuses qui sont encore du voile là-bas. Mais pourquoi on ne mise pas sur eux? Moi-même, d'abord, en tant que YouTuber, mais les gens me contactent, les artistes me contentent à gouverner, il veut que tu me produis. Je dis, je ne suis pas un producteur. Je peux te médiatiser, mais je ne suis pas un producteur. En plus, il pour dire, un grand artiste qui a toutes les parmarès du monde, ça encore du voir, on ne connaît pas Valère d'Assalfo. C'est en Europe ici, on sait qui est Assalfo. Le grand Coupe du monde, grand couple du monde qui se déroule au, au Qatar, c'est la musique d'Assalfo qui joue là-bas. C'est la musique d'Assalfo qui, qui joue là-bas. L'année passée où ils ont joué au Coupe du Monde, où la France a pris, là, je ne sais pas, si je me rappelle, c'est Magic System qui joue là-bas. Donc, Magic System, il est international. Donc lui, toi, Deborah, tu vas faire quoi Que Magic System n'est pas encore eu, qui n'est pas, encore... pas encore attendu, mais qui n'est pas encore fait. D'un moment donné, il faut te faire respecter. Moi, j'aimerais que, j'aimerais que Deborah le convoie. Même tout à l'heure, là, il y a un vieux père, Pitropa, en 2017. Nos chauffeurs qui nous ont conduit. mon vieux père là, qui le connaît très bien, Petropa. Quand il dit Petropa, tu te souviens de lui. Tout à l'heure même, il m'envoie tes images, tout à l'heure d'avoir Il dit, gouverneur, tu te souviens de les photos là Et Alors il a commencé à rire. Il dit, ah, mais ben, donc tu as toutes les photos là sur toi là-bas. Il dit vraiment ça. Il dit, c'était un bon, un, bon, un, bon, un bon moment qu'on a passé ensemble. Donc tu vois un peu, moi j'ai mis le Je me, J'ai je me que toi, de coup, le hein, il faut te mettre au sérieux pour négocier toujours avec ton bienfaiteur, avec ton producteur à Salfo. En 2024, il y aura Coupe d'Afrique encore Côte d'Ivoire. En 2024, il y aura Coupe d'Afrique. C'est maintenant que tu dois montrer une bonne image de toi. C'est maintenant que tu dois montrer que tu es dans les bonnes mains. C'est maintenant que tu dois te battre pour montrer à ton peuple ivoirien, au peuple d'Afrique, que le nom que tu t'es surnommé là, que le mimi déballe le le pas la nation. Le nom que tu te donné là, c'est maintenant que tu dois mettre ça en pratique. Quand il y a, quand a une Coupe d'Afrique qui doit arriver en 2024, au lieu de prier Dieu, tu dois être l'artiste invité qui va faire l'inauguration de cette école là. Tu ne penses pas à ça. Hein? Tu ne penses pas à ça. Ton problème là, c'est pas fait, c'est pas là dans les maquis, dans les bars. à cause de combien il y a quel argent que toi de malo, tu n'es pas encore eu? Il y a quel argent que toi tu n'es pas encore touché? Depuis que tu as dit ça, il y a quel argent que tu n'es pas encore touché, que tu n'es pas encore mangé? Tu as de combien de, Tes voitures, c'est des centaines de millions. Il y a des gens, là, même il y a des benguis qui n'ont pas ta voiture que tu as là. Vie que tu mènes, là, il y a des gens qui ne mènent pas ces vies là. Mais il y a quel genre de l'argent que tu n'es pas encore touché? Et tu te bats avec tes frères dans Bois-de-Nuit, dans, Bois dans maquis, à cause de combien? Regarde les autres artistes, comment ils soient les images. Regarde le whisky. Le whisky devrait venir jouer en Côte d'Ivoire. Mais pourquoi il n'est pas venu Il a compris, 500, 500 personnes, 500 personnes, lui va venir jouer là-bas. Le whisky, là, elle s'est fait respecter, c'est dans les stades. C'est dans les grands stades, le whisky joue. Elle va venir jouer parmi 300, 200, 500 personnes. C'est fou, Et Elle joue devant public. Quand la nuit, la, la nuit là, quand on allume les téléphones, là, en bas jusqu'en Jusqu'à jusqu'à toute, toute la salle et flash et lumière des portables, c'est là-bas les artistes ils sont inspirés. C'est là-bas l'artiste se fait respecter. Vous partez dans le tri de cabane de 100 personnes, 200 personnes, d'après toi que 200 personnes. 200 personnes Donc, tu es sûr, avec ce comportement-là, toi tu seras l'artiste invité qui va inaugurer. Cannes 2024 en Côte d'Ivoire. Pensez à ça. Il faut penser à ça. Il y a combien d'artistes qui sont en Côte d'Ivoire Vous devrez penser à ça. Mais que ce pas tous les artistes qui vont passer pour faire l'inauguration de Cannes. C'est quand ils vont vous laisser maintenant, avec ce comportement-là, quand ils vont vous laisser, pour prendre les artistes qui sont les images, les artistes qui se font respecter, là. quand ils vont les prendre, supposons Davido, Whisky, Fallait ou pas, mettre Gimis, les Ibawan, je ne sais pas qui d'autre, quand ils voient les prendre pour venir faire ouverture, des camps 2022 en Côte d'Ivoire, 2024 en Côte d'Ivoire, vous allez traiter encore les promoteurs des spectacles des malhonnêtes et se foutent de leurs artistes. Oh, pourtant, l'heureux vient de vous-même. Mais vous ne soyez pas à votre image. J'ai même vu Safarel Obiang tout à l'heure dans une boîte de nuit, devant, devant 50 personnes. Il a traité de sauter, sauter qui train de faire conseil, qui l'intérêt de danser. Parmi 20 à 30 personnes, ça fera train de sauter, sauter là-bas. J'ai vu ça, j'ai dit, il y a, a, a des larmes aux yeux. J'ai dit, voici des gens qui disent qu'elles nous représentent. Au lieu d'organiser de, de des grands conseils, de, dans les grandes salles, où toute lumière, où toute flash de téléphone, de les fans, où ils vont inviter les grands médias pour médiatiser les images, ils ne font pas ça, hein? c'est dans les cabanes. C'est dans le connerie. On vous retrouve là-bas. Deborah, il est grand temps de te ressaisir. Dans tes trucs-là, tu dis à chaque fois, euh, tout ce que on fait, mettons Dieu dedans. Car c'est Dieu seul qui me gère. Dieu te gère. Donc quand Dieu te gère, là, il faut marcher sur le droit du chemin de Dieu, en fait. Dans ces périodes-là, on te voit faire des signes des signes comme ça là. à l'époque tu faisais pas ces signes là à l'époque là les signes comme ça là, ça c'est les signes franc-maçonnerie tu ne faisais pas ça avant bon maintenant là tu fais ça bon ça c'est juste, juste un petit parenthèse voilà il est pas dans ta vie privée voilà ça c'est vie privée de chacun parce que il y a tout dans la musique quand tu signes dans les maisons de, euh, dans les grandes maisons de production il y a tout là-bas quand là-bas ça vit de sorneries il y a tout là-bas donc ça c'est juste un petit parenthèse mais sur, moi moi j'ai fait ces remarques ben j'ai fermé ces dossiers donc, voici ce que tu dois faire. Tu dois soigner ton image. Tu dois mettre des singles très, très, très... C'est-à-dire des singles int int dit intouchables. Tu dois te... Dit, tu dois te mémoriser dans le cerveau de ton peuple. Quand en 2022, là, quand vont vous les, quand 2023, là, ils ont bien des artistes qui vont inaugurer David, que okay, nous-mêmes on a fabriqué en Côte d'Ivoire. David, que okay, nous-mêmes on a fabriqué en Côte d'Ivoire. Mais David n'était pas connu dans le monde. C'est grâce à Rafat David est connu. Rafat a fait un foutu avec David. Automatiquement, David a percé. David, final au Qatar. Premier artiste africain. On montre son image. C'était David. Après David, il y a quelqu'un aussi qui est venu. Après lui, on a vu Maître Gims. Mais c'est David qui était le premier artiste. Sur la chaîne, sur Coupe du Monde. Donc, dis-toi que les Ronalds que vous criez derrière eux, les messi que vous criez derrière eux, là, eux tous, ils ont connu ces jours-là, Davido. Ils ont connu ces jours-là, mettez Gimis, Les artistes sont là. allez tous les grands du monde, là, tous les grands stars du monde, là, on les a vus, Je vois des et kérosène, ils sont là, c'est la matinée sur Internet. Nous, nos artistes, que nous, on pleure derrière eux, on crie derrière eux, on se tue pour eux, là. Voici des artistes que nous en plein eux. on crie derrière les... eux que ce sont nos stars, ce sont ceux qui sont sur la toile. Messi après coupe du monde, Cristiano après coupe du monde, Cristiano pourquoi ouais, que Messi? Ouais mon c'est ça que Messi prend coupe du monde, mon sweat, c'est que pour Cristiano prend coupe du monde. Mais vous êtes ridicule, vous êtes con. Messi a bouclé sa carrière. Sa propre carrière. Merci a bouclé. ça. Son objectif, c'était pour boucler sa carrière. pourquoi? Il s'est battu. Il a toutes les qualités du trophée du monde. Il a bouclé sa avec coup, avec coup du monde. Cristiano a toutes les palmarès du monde. Ce que vous criez derrière eux, là, vous avez une fois vu. Vous avez... Bon, on va prendre Davido. Davido est votre supérieur. Un exemple. Davido est vos supérieurs, quand il était le meilleur artiste invité sur, au Qatar 2022 2020. 2020 C'était le meilleur artiste d'abord, après lui mettait guillemets, après guillemets d'autres personnes. Donc, on prend Davido. Davido qui veut mettre artiste africain là. Vous avez une fois vu, Messi a pris l'image de Davido sur, la, sur sa page Facebook. Vous avez une fois vu un artiste africain sur la page de Cristiano vous avez une fois vu un artiste africain sur la page d'un européen ou un star américain, ça n'existe pas. Vous avez une fois vu un artiste africain, vous avez une fois vu leur photo sur la page d'un arabe, ça n'existe pas. Quand ils vont nous dire que nous sommes des souverains, ça va nous faire mal. Mais pourtant, en réalité, nous sommes des souverains. Quand je vois des artistes ivoiriens, des artistes ils africains, ils sont criés, criés, crié, les cristanos. Les messieurs, mais vous êtes ridicule. Apprenez à se respecter. Allez-y sur la page de Davido. Je vous urge, allez-y vérifier la page Facebook de Davido. Celui qui va voir l'image de Cristiano, faites capture, envoyez-moi. Je supprime cette vidéo. Allez-y sur la page de Whisky. Si vous avez vu l'image de euh, Messi ou Cristiano, envoyez-moi la capture, je supprime cette vidéo. Ça ne n'existe pas, elle se fait respecter. Si Messi n'est pas posté, l'image de Dio Droba. Si Messi n'est pas posté, l'image de Samuel Eto'o qu'ils ont joué ensemble. Si Cristiano Ronaldo n'a pas posté, ça eh, eh, Mandé sur sa page Facebook. Si Cristiano ou Messi n'a pas posté, l'image même de eh, Mbappé. Mbappé. Vous, attendez, vous, vous avez une fois l'image de Mbappé sur la page de Messi. Vous voyez, je vois Debordo et Christian, euh, Debordo le coup Hey, Kérosène, ils sont nuls. Il y a longtemps, je vous ai dit ça. Il dit, faites-vous respecter. Mais que vous créez derrière eux, là, monsieur a bouclé sa carrière. Et toi, Debordo, tu as combien de trophées Si ce n'est pas euh, pitié de c Caroline Da Silva, dont de Caroline Da Silva qui est dans la fin d'année, un petit médaille. Grâce à Caroline Da Silva, ben ça, ça, ça, ça, ce n'est pas reconnu. C'est ce midi qui t'a offert un petit médaille de cou, les petits karatéka, les petits qui font Koufoum, entraînement de Koufoum, on lui donne des petits banderoles pour mettre un petit médaille de leur cou. C'est ce que Karuna va t'adorer. Mais Messi s'est battu pour, pour boucler sa carrière. Cristiano s'est battu. Tu vois, Cristiano pleurait. C'est parce qu'il a raté le mondial. Donc il pleurait. Il voulait boucler sa carrière. Mais et vous, vous êtes limité quand tu vois Mali, Burkina, Cameroun. Non, Likwan, Droba Didier, tu ne vas jamais trouver le de Droba Didier sur la page de Messi. Tu ne vas jamais trouver ça demandé sur la page de Cristiano. Mbappé, même qui est nos frères africains, français, tu ne vas jamais trouver Mbappé mais qui est plus, plus stacké que vous, tout ça. Tu ne vas pas voir l'image de Mbappé sur la page de Cristiano ou Messi. Mais quand on va vous demander, c'est pour dire, nous sommes ses fans. Mais vous, vous, vous, vous c'est vos fans. Ça doit rester dans vos cœurs. Vous devez vous faire respecter. Mais ce n'est pas tant pour vous. Christian n'est pas temps pour vous. Qu'on va demander, on dit la Côte d'Ivoire est générée. Mais c'est nous, on ne se fait pas respecter. On doit se faire respecter. Donc, c'est un message que vous pouvez passer à tous les, les artistes africains, en un mot, pour vous dire. Les ceux que vous criez derrière eux, c'est nos stars, c'est nos licornes, c'est nos grands-temps. Hey, hey, vous ne les jamais voir l'image d'un Africain sur les page. Les souverains que vous êtes, les frustrés que vous êtes, vous êtes stars. Le peuple plaît derrière vous. Vous devez vous faire respecter. Raison pour laquelle les Nigériens sont devant nous. Les Nigériens, whisky, whisky fait conseil en Amérique, en Angleterre. Le stade le guichet fermé. Et ces tickets ne vont pas main à main. Ces tickets sont vendus sur Internet. David Oparé. Les grands artistes sont comme ça. Vous partez au Maroc, Burkina, Mali, Cameroun, parmi 100 personnes. Et vous allez venir s'asseoir en Côte d'Ivoire pour dire non, nous sommes des artistes ivoiriens, nous on fait la fierté de la Côte d'Ivoire. Vous êtes ça? Votre accoutrement ne coûte pas qu'un? Maintenant, grâce à Salfo, Demodo commence à être influencé, il commence à devenir l'homme maintenant. Donc, c'est un message pour lancer à tous les artistes ivoiriens, pour dire, le gouverneur que je suis, je n'ai pas encore changé, seulement j'ai pris un recul pour me calmer, pour observer, car moi, j'ai aussi mes problèmes personnels que je gère en esprit. Je ne vais pas trop m'attirer sur la toile. Mais, ça ne veut pas dire que je ne vais pas sortir des fois pour essayer d'encadrer nos frères artistes. D'abord, la priorité d'abord, si c'est comme ça, ça s'exprime. Ma priorité d'abord, c'est mes frères ivoiriens, les artistes ivoiriens, essayer d'être disciplinés. Essayer d'être, essayer d'être, c'est-à-dire, je suis quoi. Avec un sourire. Essayez de vous dire, dans, dites dans vos têtes, à l'OCAN 2022 là, et 2024, qui va dérouler en Côte d'Ivoire, avec les jolis stades que le président a doit construire, avec toutes ces merveilles de la Côte d'Ivoire, avec toutes ces évolutions de la Côte d'Ivoire, c'est tous les pays de l'Afrique qui vont venir et l'Europe va nous y observer. Et les Européens, les Américains, et cetera, et cetera. ils vont s'asseoir pour regarder la Côte d'Ivoire pour regarder les meilleurs joueurs pour faire des cas ils vont en profiter pour payer des nouveaux joueurs, pour venir jouer dans le club maintenant, donc à travers ça c'est le monde entier qui vont observer la Côte d'Ivoire parce qu'on parle beaucoup on dit on a tout, donc le monde entier va voir clair dans la fin de 2024 là. donc c'est maintenant vous devrez vous prendre au sérieux vous devrez vous mettre au travail pour arrêter de faire des bêtises sur la toit pour que cette ouverture de notre belle canne qui va dérouler en 2022, là, on verra voir une autre image de Bordeaux en train de nous donner une image de match d'ouverture. On veut voir une image de Serge Benoît. On veut voir une image de Baby Philippe, les Safarins, les Ariens Chenet. On veut vous voir. Là, le monde entier va dire Ah le pays qu'on parle de ça là, le pays qu'on parle là, les Ivoiriens, ceux, ceux, ceux, ceux qui parlent beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup dans, euh, sur la toile là. André, c'est les pays seulement qui est plus joli que l'Europe, dans, dans le monde même là. Ce sont eux qui sont là, c'est les artistes qui sont là là. Mais ils sont bien, hein. Là, c'est pas pour les rires, ils parlent beaucoup sur la toile. Mais quand on dit les perroquets de la toile, c'est nous les Ivoiriens. On parle beaucoup et puis on a, on rien. Et puis on n'agit on pas. On parle beaucoup et puis on est limité dans nos petits cerveaux, moi, là. Essayez de vous mettre au travail. C'est maintenant que vous devrez conquérir les organisateurs des FIFA. C'est maintenant que vous devrez rentrer. Vous devez toquer les grandes portes. Pour qu'on vous positionne. Vous devrez signer d'elle-même maintenant. Vous devrez signer des contrats avec la, la FIF Pour que l'ouverture du match, l'ouverture de cette école-là, quand c'est le monde entier qui va servir à la Côte d'Ivoire, on voit un nouveau de Bordeaux sur la chaîne. On veut voir un de Bordeaux comme ça sur la chaîne. Dans, la, dans, dans ce cas-là, on veut voir Arène Cheney on veut voir Safare on veut voir Beno, les Baby Philippe, le dit des finales encore, on veut voir les Alpha Blondies. Bon, eh bien, ils sont trop gigas. On met les affables à côté. Parce qu'ils sont trop connus dans, partout dans le monde. Ils sont intrépanétaires. Les Didi B, plein d'autres artistes. Mais là, vous avez resté dans ça. Le jeu de Cannes, là. ouverture du can, Ils vont prendre maître Gimmis, Ils vont prendre Fali, Ils vont prendre David. Ils vont prendre whisky. Khan, c c whisky. C'est là-bas. C'est le truc où le whisky joue. C'est dans le truc où le whisky est l'un jouer. Si tu veux, il faut payer un ticket de whisky. 10 millions. 10 millions. S'il y a 100 personnes, ils s'en foutent de ça. Quand whisky veut quitter au ciel, hein, dans l'avion, il, il descend avec et, et, à, à, à, à un parachute. Il pouvait descendre au milieu de la salle. Et puis ça crie. Wow! Ils sont habitués à ça. Quand ils dansent, là, ils prennent une bouteille d'eau pour verser sur les gens. Ils deviennent fous sur la chaîne. C'est ça. elles sont habitués à ça. Ce n'est pas vos petites chaîne de 200 personnes, 300 personnes. elles vont venir s'asseoir. Pour... Regardez, vous voyez où euh, euh, Willy Demo a fait sa vidéo pour dire les orchestres sont là. Et Whisky va pas, ces orchestres vont pas partir, tant que Whisky, voilà, voilà. Et Regardez la salle, et regardez la salle où Whisky a joué au Togo. C'est pareil. On parle beaucoup, on n'agit pas. C'est de ça qu'il s'agit. Grandissez, grandissez dans l'esprit et grandissez dans la pratique. Ne restez pas dans l'histoire de Babo. On va faire, on va faire, et puis on ne fait jamais. Venez dans la logique d'Alassane Ouattara. Monsieur le Président, son excellent Alassane Ouattara. Venez dans sa logique. Quand Ado parle, Ado fait. Quand Ado dit, Ado fait. Faites comme Ado. Quand on parle, on fait. C'est de ça qu'il s'agit. Quittez dans le... Comment appelle? Asien, giga de Jigadé Bagou. Venez dans le giga de Ado. Quand Ado parle, Ado fait. Donc faites comme Ado. Mettez-vous au travail. Et agissez. Pour montrer devant la nation. Quand cette canne-là... Si vous êtes dans cette bêtise là Demain donc j'ai vu mon jeune frère Safarel Que je le respecte beaucoup J'ai vu Safarel D'un petit bas de la mesure Il est grand d'état parmi tout le monde 50 personnes Il est en train de sauter, sauter là-bas Jusqu'à André, il va mourir Safarel ou bien Il saute André, va mourir Parmi 100 personnes Tu ne vas jamais voir L'ennemi de Côte d'Ivoire qui est Siri Diabaté. Notre ennemi numéro 1, Sri Diabaté. Tu ne vas jamais voir Siri Diabaté dans les salles de safari que Siri Diabaté a joué. Là. Tu ne vas jamais voir où safari a joué là. Ce sont des petits artistes. Des nouveaux enfants là. Même Didi B ne va pas jouer là-bas. Ce sont des petits artistes qui jouent là-bas. Ou Debordé est parti faire palable là. Même Annie Christ ne peut pas jouer là-bas. Ce sont des petits couilles s'allie donc viens à salfo pour fermer la vidéo s'il te plaît nous on connaît plus de bordeaux du fois. si tu vois mais aujourd'hui que je parle de bordeaux du fois, il a un nom grâce à toi à salfo quand tu as un exemple tu es l'ambassadeur de la musique africaine autant pour moi de notre respect on sait maintenant que de bordeaux est dans la bonne main mais hier yeah! Allez-y voir mes vidéos de 2017, 2018. En 2017 ou 2018, où j'ai rencontré Debordelou Koumfa pour la première fois. Après, je vais poster la vidéo. Après, je vais poster les images. Depuis à ce moment-là, je me battais pour dire à de, de se faire produire. Je me battais de dire à Debordelou de se faire respecter. Je me suis battu à ce moment-là. Pour dire à des bordeaux, il n'est qu'à prendre la vie du bon côté. Il n'est qu'à se comporter en tant qu'un artiste. Un artiste d'abord, même si tu n'as rien à manger, ton accoutrement doit influencer ceux qui sont arrêtés devant toi. C'est ça un artiste. Un artiste ne doit pas être vu partout dans la rue. Un artiste doit être vu dans le moins au moins une fois, mais dans le moins, au dehors. Moi, même d'abord, je est youtubeur. Moi, là, demandez ici en bout. Si les gens me voient au dehors, les gens ne me voient pas. Dans la neige on peut me voir une fois ou deux fois quand je ne sors pas. Ma préoccupation, c'est le travail à la maison. Tu me vois en ville, c'est que c'est samedi, je sors, ma paix viande, ma paix prie de dans les supermarchés. Et puis, si c'est par coup de chance, je peux croiser mes abonnés. Eh, gouverneur, tu es là. Il y a longtemps, je te suis, mais je ne te vois jamais en bout ici. Gouverneur est là, mais gouverneur ne sort pas. Un homme là, il faut te faire respecter. Et puis dès qu'on on se croit comme ça là, bonjour gouverneur. D'abord moi mais d'abord, mon regard d'abord j'ai le influencer d'abord. Je coupe son cœur avant qu'il va commencer à parler. Quand va dire ah ok, c'est à quand il commence à suivre maintenant avec lui, donc il se, il se laisse maintenant, il se livre à moi maintenant. Un homme c'est comme ça, il faut influencer dans toutes les sens. Donc il y a longtemps qu'on parle de ça de Bordeaux. Donc Dieu merci, maintenant à Salfo. On voit maintenant que de Bordeaux est dans les bonnes mains. Il a commencé à grossir et il s'habille très bien. Ce qu'on a dans depuis hier, c'est ce que Deborde a fait maintenant. Grâce à Salvo. À Salvo, continue comme ça. En tout cas, nous on ne sait pas. Votre haut, euh, au fond de vos contrats, nous on ne sait pas. Peut-être que vous avez fait ce contrat-là à travers son conseil pour le sponsoriser. Ou soit vous avez signé un contrat avec lui. Pour sa carrière. Si c'est pour sa carrière, vraiment Asalfo, que Dieu te bénisse. Quand tu as pris un orphelin dans la rue. Quand tu as pris un orphelin, un orphelin dans la rue. Qui ne, qui, qui, qui, qui ne vivait pas. Donc maintenant, on sait que des bordeaux vit maintenant. Tu as mis des bordeaux maintenant dans les bonnes lèvres. C'est-à-dire respire le bon lait, il respire le, le vin Grâce à Salfo. Donc Asalfo, big respect à toi. Que Dieu te bénisse. On a eu toi. Sur so, Debordeaux, il respirait déchets. Il respirait le fait. En fait, Maintenant, Debordeaux respire le paradis. C'est pas dit. Ça dit. sujet si moi les fans de Debordeaux, on n'a qu'à le par un Les images sont là. Je vais prendre les, les images. Puis il y a avec ma photo de Debordeaux nos premières rencontres. Et c'est ce que je lui ai dit. Même demain, je viens à j'ai hein, Je viens à Bidjan, Je vais mettre là sur la toile dans ces périodes-là. Hein. Je vais. J'attends seulement mon passeport. Voilà. Et je suis allé renouveler ça, il y a dans mon passeport. Je vais, Debordo, je vais lui croiser à Abidjan, et je vais lui appeler et puis avant que, je vais arriver chez lui. Je vais venir chez lui. Je lui ai dit depuis longtemps. il dit, je viens chez toi. Je vais venir chez toi. Peut-être que tu vas m'empêcher de rentrer dans ta maison. Je vais rentrer dans ta maison et j'ai... Petit erreur, je vais filmer ta maison. un petit erreur, je filme ta maison. Donc, dès lors, il faut commencer aussi à, à, à entretenir ta maison. Parce qu'un artiste, c'est ça. Un artiste, c'est d'abord, chez toi la maison, ton environnement, ton accoutrement, ton, ton démarche, ta causerie, ta manière de parler, ta manière de répondre. Tout est contrôlé. Donc, Asalfo, il connaît mieux que moi. Asalfo va te mettre en place. Asalfo va mettre tout ça en place. Donc, Asalfo, pour clore la vidéo, s'il te plaît, il faut venir sur lui. Tanguy, il y a caillou dans ses oreilles tandis que vous voyez là Deborah, moi je n'ai pas confiance à Deborah. je n'ai pas confiance là je me, me suis dit quoi il dit presse à cause son conseil là il train des parties pêler pêler à salfo alors qu'à pêler chez là, il dit presse à cause de son conseil là à... à... a... Deborah, de c'est un PMP. un ça à salfo bien pas salfo bien pas après son conseil là à faire de l'argent va vous séparer à faire de l'argent ça va séparer les deux là mais quand je touche le bois il faut pas que Dieu va entendre. Les gens vont entendre ces messages-là. Mais Demono, il va faire parable avec Asalfo d'affaire de l'argent. Le où vous entendez que Demono en guerre avec Asalfo, c'est l'argent. il le connaît. Donc Asalfo, il faut être mature, il faut être sage. Il faut être un père, il faut être un grand-père. Il faut être une mère, il faut être une grande-mère. Il faut être un frère, il faut être un grand-frère. Il faut être un frère, il faut être un petit-frère. Il faut être une soeur pour Demono et il faut être... Un petit-sœur pour déborder il faut traiter une grande-sœur pour déborder Il faut traiter un enfant pour déborder Il faut traiter un frère pour déborder Il faut traiter un père pour déborder Il faut traiter tout pour déborder Il faut tout en Car déborder il est têtu. déborder dans ses oreilles, il y a un caillou. Il n'attend pas. Dans Salfo, tu as beaucoup de choses à faire. Mais que Dieu est avec toi. Que Dieu te protège à Salfo. Sinon, tu as pris un enfant terrible. C'est un enfant terrible que tu as pris pour mettre sur ton dos. Mais c'est Dieu qui va t'accompagner. Il faut être sévère. Il faut être dur. Il faut être arrogant. Vis-à-vis de sa personne. Quand c'est un enfant qui est très arrogant, il est impoli. Et il est très, très impoli. C'est mon, mon leader, mais il faut que le dise. Mais moi, je ne change pas. Hein. Il est très impoli. Donc, il faut verser sa conscience. Il faut l'empêcher de filmer la drogue. Oui, il faut l'empêcher. Il n'est qu'à filmer Phil Light, Craven. Craven Light, Fille rouge Il faut l'autoriser Des faire des princes Mais la drogue là Il n'est qu'à laisser Et puis il faut tout faire Il faut laver son cerveau Quand son cerveau là Il y a caillou dedans Voilà Donc euh, c'était mon message Du jour vous vais passer Si j'ai enfoncé quelqu'un je, je suis désolé Joyeux Noël à tous mes abonnés Joyeux Noël à mes frères chrétiens Quand on est ensemble Et bonne année à toutes et à tous Quand le gouverneur Je vous, je vous tiens que coeur Continuez de vous abonner Je suis là Seulement, j'ai beaucoup de choses à faire. J'ai moi-même mes propres euh, besoins que j'ai réglés actuellement quand j'ai plein de choses à, à faire dans cette période-là. Quand je suis prêt maintenant pour faire un tour au pays. Donc, ils sont en train d'organiser tous mes petits, petits mouvements. Voilà. Par exemple, la fin dernière, j'étais en Belgique pour le renouvellement de, de mon passeport, tout ça. Donc, Dieu merci. Tout est rentré dans les bon nom. Donc, et bientôt... Je vais mettre ça sur la toile et je viens... Voilà, on va se croiser au niveau dabidjan J'aimerais que la report, ça va se savoir. Mais dans le jour à venir, on va annoncer. Quand c'est le gouverneur 5 étoiles, il est pas le plus patenté. J'arrive. À bon entraînement, salut